Aujourd'hui, on commence par un petit peu de technique. Euh, donc, on vous dit de créer une collection privée, instituer Parcours Avenir, etc. Donc, normalement, vous avez votre bureau pour comme ça, et donc, vous devez rajouter je descends un petit peu, une collection pour votre prénom, Parcours Avenir, la classe. Cette collection est privée, et dedans, vous créez Prénom Parcours à venir, travaux partagés avec les profs. Elle est aussi privée, mais cette collection, euh, vous êtes trois. Donc, il y a vous, Madame Gain et Madame Montchaussé, Cécile Montchaussé. Voilà, donc vous créez ça. OK. Ensuite, euh, vous devez aller faire remplir ce questionnaire. Donc, vous remplissez ce questionnaire il y, a plusieurs section, il y a plusieurs questionnaires, en fait, et à la fin, on vous demande de compter le nombre de « oui ». Donc, vous comptez. Attention, vous écrivez sur une feuille de papier à côté pour bien vous souvenir pour chacune des 10 sections. Donc, à la fin, vous devez avoir 10 nombres. Vous les mettez bien dans l'ordre. Parce que ensuite, euh, vous prenez ce fichier, vous sélectionnez tout ça, euh, après vous faites CTRL-C pour copier Et vous allez revenir dans votre dossier Partager avec le prof Vous allez rajouter une note Et vous faites CTRL-V pour coller Alors ah ouais, ça ne se met pas tout à fait bien comme il faut Bon, ben Vous faites euh, des, des entrées successives Pour que ça se présente bien correctement et vous mettez donc le nombre de « oui » que vous avez euh, coché pour chacune des activités. Donc Je ne sais pas si c'est 8, euh, là 3, etc. Vous mettez pour chacun des nombres. Je vous rappelle de penser à mettre un titre. Donc, par exemple, la date d'aujourd'hui, ou votre prénom, et la date d'aujourd'hui, 8 avril. Rappelle aussi ce fichier qui est dans votre dossier partagé avec les profs. Euh, tous les profs avec qui vous avez partagé y auront accès directement sans que vous n'ayez besoin de leur dire quoi que ce soit. Bon courage